Bonjour, alors qu'est-ce qu'une bonne paire de lunettes de soleil Une paire de lunettes de soleil, ça a plusieurs. Euh, enfin, on en a besoin pour plusieurs choses. La première, c'est évidemment euh, le look. Enfin, c'est peut-être pas forcément la première pour tout le monde, mais euh, c'est la, la première chose. Il faut qu'une paire de lunettes de soleil, comme une paire de lunettes de vue, ça vous aille. C'est-à-dire qu'elle vous soit confortable, que ça vous plaise physiquement. Euh, esthétiquement que... Enfin, voilà, ça, c'est un tout. Ensuite, il y a quand même deux choses. Sur une paire de lunettes de soleil, comme ça, là, j'ai une Hugo Boss, mais euh, il y a deux choses. La qualité du verre. La qualité du verre, il faut que déjà, ça assombrisse, mais ça, vous allez retrouver ça même avec des lunettes du marché. Euh, une paire de lunettes assombries donc ça, c'est vraiment du confort, hein, quand on se sent vraiment ébloui, mais, et surtout, le plus important, c'est les UV, la protection contre les UV. Donc, la protection contre les UV, vous allez euh, ne pas vous en rendre compte puisque une protection, les, les UV sont invisibles. Et cette protection, il faut qu'elle soit vraiment réelle. C'est-à-dire que si vous avez une paire de lunettes de mauvaise qualité avec un verre sombre, vous avez une pupille qui va se dilater, comme dans le noir, Hop, elle se dilate légèrement. Et du coup, plus d'UV vont rentrer dans l'œil, si votre paire de lunettes ne filtre pas les UV. Donc, on en a à partir de 35 euros. Euh, des lunettes de bonne qualité qui filtrent les uv mais vous avez aussi évidemment toutes les grandes marques avec en plus d'autres choses comme la polarisation ça ça évite les reflets euh, c'est super confortable et aussi et même les verres dégradés qui vont quand même même s'ils sont clairs filtrer les uv peut-être un peu moins au niveau de du côté assombrissement même si on a souvent une, quand même une catégorie 3 dans la partie haute du verre on est sur un verre qu'on appelle de classe 2 puisque euh, dans le bas il est plus clair donc ça c'est Ouais, c'est sympa quand même comme look. Voilà, et eh bien écoutez, je vous attends chez Atolaistre pour plus de renseignements. Et puis, à très bientôt. Allez, au revoir.